On est 138 bateaux au départ. Il n'y aura certainement pas 138 bateaux à l'arrivée. <musique> bah, tous les départs de route du Rhum sont un peu spéciaux. Hein. Moi, j'en ai vécu trois. Les, les trois dernières éditions, j'ai... J'ai pris les départs qui, qui étaient tous un petit peu différents, mais j'ai eu la chance de voir euh, déjà trois fois l'arrivée en Guadeloupe. Donc, je vise la, la passe de quatre. Donc, ce sera, ce sera déjà une belle réussite d'atteindre voilà, la tête à l'anglais dans un premier temps et puis la, et puis la marina de bas du fort après. Mais euh. voilà, cette année, j'ai un... J'ai un, un bon bateau, donc je peux espérer faire aussi un bon résultat. Donc, euh, mais avant ça, il voilà, y, y a des écueils à passer sur notre route. Il y a un départ qui va être un petit peu compliqué, avec des conditions un petit peu musclées qui vont faire un peu le tri dans la flotte. On est 138 bateaux au départ, il n'y aura certainement pas 138 bateaux à l'arrivée. Donc euh, voilà, il faut, faut en même temps être prêt à affronter le mauvais temps et puis aussi avoir euh, une part de chance qu'il qui faut de toute façon, euh, euh, il faut savoir compter dessus sur les sports mécaniques. Et puis euh, voilà, la voile reste un sport mécanique à part entière. Ouais, mais bah, continuez de rêver. Surtout, n'abandonnez pas vos rêves. Hein. Moi, j'avais euh, 10 ans sur les pontons de euh, la marinade de bas du Fort euh, quand j'ai pu arriver à la, la Roue du Rhum en 90. Et, euh, et je rêvais d'un jour faire la, la Roue du Rhum, moi aussi, j'en suis à ma quatrième. Comme quoi, avec un petit peu de volonté, en, en croyant à ses rêves, on peut, on peut déplacer des montagnes. Donc euh, Surtout, euh, mais avant ça, voilà, prenez du plaisir à naviguer, c'est l'essentiel.